un Birik! Birik! Hier, un match du malade, il a fait tac-tac comme ça, droite-gauche. On dirait un Nigérien il joue. Et m'a rendu faut là! Ah, le meilleur nage du championnat, après oui. Mali. Ah ouais, ah, Non, Slimani, il est, non, est, est parti, hein, là, il est par terre! Salam Ça va? Ça va et toi, mon ah fils? Allah. bonsoir, ça va? ça va? Ça va bien? Ouais, Alhamdoulilah, toi! Ah, ça va très bien! C'était beau, hein? T'as vu Merci. combien de ah, est beau, mon fils? Ouais, vu, hein? C'est la classe! mon grand-fils ah, ouais. que j'adore, que j'aime, ah, que je que j'ai fait encore? Ouais, ah, ouais, ça, c'est pas le parallélisme! Ah, c'est bon, moi, dans cette famille, je me fais hagat! Fais pas d'un cheval à l'âne <rire> du cours, hein?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 Et là, j'ai vérifié, c'est la bonne. Faites comme chez vous, hein. Merci, Gina. Les, les gâteaux ont l'air délicieux. Vraiment, merci. Servez-vous, je reviens. C'est pas l'air d'autre, C'est bon, juste Non, mais c'est pas grave, Dunia. C'est de profiter. Moi aussi, j'adore ça. Quoique, je préfère les macros. Mais en parlant, du bled, t'as vu ce qu'il a fait, Youssef Il a pris la bouteille de gaz. Il a allumé le briquet pour voir s'il en restait pas. Bon, bon, bon, bon. Il a failli me faire exposer toute la maison. <rire> non mais il s'est a normal celui-là. Et le pire c'est que c'est pas le seul à faire ça là. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais franchement. Je suis bon pour moi. Mais euh, franchement, là à l'époque c'était pas comme ça. ça, ça va? Va? Eh hey, Et Monsieur de Classy, oui. Vous avez vérifié la voiture Euh, je devrais. <rire> ah, je rigole. Non, vous allez pas me la faire à chaque fois. Hein? Elle marche mais... bien. Quoi qu'il en soit. Euh... Laisse tomber, c'est la fierté, c'est pas la fierté, hein c'est pas ça, moi. hein que <rire> j'ai fait, moi, là Arrête, toi, là C'est toi, là J'ai fait, moi, quoi Eh, tu hein. dis oui Allez, vas-y. Bah, bon. ouais. Arrête, arrête J'ai fait quoi, moi Non, non, c'est pas moi, J'ai, C'est pas... C est... C est... C est... Vous avez trop de nerfs, vous, les Arabes.